Salut les makers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un concept, un mot, une définition. Donc aujourd'hui on va voir la jupe. Qu'est-ce que la jupe en impression 3D, pourquoi on fait une jupe en impression 3D et pourquoi je vous recommande de la faire au minimum à chacune de vos impressions. C'est quand même une option qui est disponible sur vos différents slicers, que ce soit sur Cura, sur Simplify 3D ou encore même sur les petits nouveaux comme ICSL, dont j'en reparlerai très prochainement dans une vidéo. Et En fait ce que va faire la jupe dans votre impression 3D c'est qu'elle va créer un contour tout autour de votre pièce au démarrage de l'impression. En fait concrètement la jupe n'apporte strictement rien à la pièce. C'est pas ce qui va augmenter la qualité de votre impression ce n'est pas non plus ça qui va faire en sorte que le plateau sera préchauffé sur les contours de, de l'impression. C'est pas ça qui va éliminer votre euh, warping sur euh, sur votre plateau mais je vous conseille au minimum de mettre la jupe sur toutes vos impressions parce que ça permettra de vérifier deux choses au démarrage de l'impression. Premièrement, ça permettra de bah, vérifier votre offset sur, euh, sur la surface d'impression de votre objet. Parce qu'en fait, en faisant la jupe tout autour, bah, ça va permettre de bah, voir si votre offset est bien réglé, si votre plateau est bien à niveau. Si maintenant vous avez deux imprimantes, donc là on est sur la Creality CR10, mais si maintenant vous êtes sur une Dagoma Discovery 200 qui est ma première imprimante, vous allez pouvoir régler les coupleurs en live au démarrage de l'impression par exemple pour pouvoir rattraper un défaut d'offset ou de parallélisme au début de l'impression sans que ça impacte votre pièce. La seconde utilité de la jupe, c'est déjà de préchauffer le, le filament, de préparer également la buse à l'impression, et de purger cette buse. Ce sera également votre contrôle de première couche. Donc euh, sur certaines imprimantes où la première couche c'est un peu plus compliqué à, à régler, ou si vous avez des soucis par rapport à votre première couche, ce que je vous conseille, c'est de réduire la vitesse d'impression lors de l'impression de la jupe, dès le départ. Donc là, depuis le début de cette vidéo, je suis en train d'imprimer une petite pièce qui va me servir pour mes montages électroniques. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc en fait, cette petite pièce, je vous mettrai le lien euh, simiverse dans, dans la description, c'est vraiment super pratique, il y en a de toutes les tailles. Donc cette pièce me permet justement de, quand vous avez une résistance comme ceci, de la placer directement. Bon là c'est un peu biaisé parce que je l'ai déjà fait tout à l'heure, mais ça permet justement bah, de plier les pattes à la bonne longueur pour vos montages. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. S'il y a deux choses qui t'intéressent, n'hésite pas à passer sur le blog bentech.fr. Je vais dédier quasiment tout mon mois de mars à l'impression 3D. Donc n'ayez pas peur qu'il n'y ait plus trop d'électronique sur ce mois de mars. Ça va revenir, je continue la série à prendre Arduino. Et bien sûr, vous pouvez toujours télécharger mon livre numérique qui est directement sur mon blog. Vous avez juste à laisser votre prénom et votre mail. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les mecs